What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien je de jouer pour une nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur le skyblock des pixels et vous allez voir, on va faire quelque chose de très spécial Ça fait très très très longtemps que j'ai pas joué au skyblock des pixels avec les trucs de fight de Noël et tout ça En plus j'ai entendu parler qu'il y avait un 20% d'XP boost, un truc du genre Et 10% de Magic Find en plus, donc ça c'est vraiment cool pour les joueurs que ça intéresse mais ça fait déjà à peu près un mois que je joue plus vraiment en skyblock. Je m'ennuie à mort et je ne sais pas quoi faire. Et là, j'ai vu dans mon Honor Chest, les amis. J'ai des euh, sets de mining de trucs. Et je me suis dit, j'ai toujours pas la divandrille. J'ai juste la euh, titanium 655. Euh, Elle est toute maxée. Blue Goblin et tout. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire les runs qu'on a avec. Euh les Faire les runs qu'on a, si on le tombe pas dessus, ben pourquoi pas l'acheter à l'HDV après, à après. On, pourra, on verra la décision qu'on prendra après, dépendamment de ce qu'on a. Mais voilà, le but c'est de tout re relier, donc pour l'instant vous voyez j'ai relié le king, j'ai relié ensuite euh, le king et la queen, là je vais trouver un endroit pour aller vers le milieu. Donc, je pense que ça devrait être par ici. Normalement, le milieu, devrait, ça devrait nous amener au milieu. Un coup j'ai tout connecté, je vais vous montrer les chemins que j'ai fait. Et je suis tout seul, hein, j'ai pas d'amis, donc ça va être un peu plus long que d'habitude. Mais le temps de tout connecter et tout, ça devrait le faire. On a, devrait être correct. Donc, euh, ici, on va faire Crystal Waypoint Queen Entry. Voilà, comme ça, on a un Waypoint juste ici. On sait qu'il faut aller en haut. Parfait. Maintenant, c'est le temps de trouver les autres trucs. C'est parti. Donc, on va commencer avec le tombe de la jungle. Ça se trouve qu'on aura peut-être un tombe buggé. Euh, ouais. On a un tombe buggé, je crois. Euh, donc, il faudra changer de lobby. Je vais essayer de voir si je peux pas le trouver entre-temps. Peut-être qu'il est juste dans une autre biome. Attendez. Ouais, peut-être qu'il est dans une autre biome. Euh, peut-être qu'il est juste ici sur la limite. Normalement, peut-être des fois, ça bug. Oh, on a un truc ici. Ah oh, non, ça, c'est la clé. Ah oh, oui, c'est vrai, ça nous pointe vers la clé. Parce que j'ai pas de clé sur moi. Faut que j'aille une clé sur moi. Euh, voilà. OK. Normalement, ça devrait être bon. On va quand même aller prendre une clé juste en bas. Et puis, je vous dis à tout de suite. Oh, ok. Il me reste juste un truc. Il me restait un truc à trouver. C'est Ball. Et je viens tout juste de le découvrir, le petit coquin. Donc, on va l'abattre en espérant obtenir un pet dessus lui. Oh, j'ai juste 300 flèches. Oh, là là là là, En espérant que... Non, je crois que j'ai plus que fléché ça. Oh, non. J'ai juste 300 flèches. En espérant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de flèches durant notre run, les amis. Parce que ça prestille, on va dans la merde. Il faudra changer de lobby et ça va me casser les orteils. Parce que là, je vais pas vous mentir. J'ai tout fait les chemins. C'était le dernier chemin à relier. Ça m'a pris... Je suis arrivé les 1 et les jours 2. Donc, ça a pris un jour tout faire. Ce qui est pas si mal en soi. Mais quand même, ça fait quand même chier. Euh, voilà, c'est bon. C'est fait. Let's go. Tous les chemins sont connectés. Donc, j'ai juste à retourner. Ça va nous amener vers la... Normalement, si je dis pas de bêtises, la Goblin Queen, voilà. Et ensuite, la Goblin Queen, on a juste à montrer... Monter là. Et ça nous amène directement... Oups. là, ici. Ça nous amène directement à l'extérieur, au milieu, regardez. Je vais vous montrer vite. Fait. Et... Voilà. Voilà, voilà, voilà Alors, notre première run, les amis Je vais pas vous montrer à chaque fois que je fais les chemins hein, Je vais juste vous montrer à chaque fois le loot Il y avait un bug, à un moment donné, on pouvait dupliquer le loot, les boys On avait juste la déco recours se faire revoir On pouvait dupliquer le loot jusqu'à ce des bons loots Maintenant, ça fonctionne plus Donc, les deux, c'est parti, on fait un petit 360 Et qu'est-ce qu'on aura dans la première run, les amis On aura des bombes euh, Un helix, des picolambus Un 2... Euh, euh, voilà, quoi, je sais pas c'est quoi ça Un prehistoric egg et euh, de rien de bon, en fait Nice c'était vraiment catastrophique comme première run. Let's go pour une deuxième. Allez, notre 32 maintenant. Ouf, allez, please, please, please. Au moins un divan drill. Euh, Non, je vois rien de bon encore. Putain, c'est pire qu'avant. Un picolimbus. Ouais, rien du tout, les gars. Hein. Vraiment rien du tout. Oh, de la trésorite. Et 5 trésorites, en fait, et de la picolimbus, c'est... Ouais, dommage. En plus, je crois que j'y viens de voir dans le chat, mais il euh, y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait un festival. En fait, j'ai même pas vu. Il y a un bonus festival qui arrive dans quelques minutes. Donc, euh, ouais, dans 55 minutes. Donc, euh, bon, je sais pas si je le ferai. On verra bien. Mais bon, voilà. C'est euh, au moins c'est cool à savoir. OK, troisième round, les boys. Let's go. Oh, oh ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur trois j'ai changé de... avec ma soirée. OK, let's go. Un petit divin à ah, Lloyd, s'il vous plaît, monsieur l'admin. Ça serait très aimable aujourd'hui. Et pas aujourd'hui, non Ok, vous êtes pas très aimable, monsieur l'admin. Vraiment pas très aimable, je trouve. Vraiment pas très aimable, même. De la merde en canne, quoi. Putain Putain, elle était super vite cette run là. Ça m'a pris même pas quelques. Même pas une minute, je dirais. Genre, j'ai enchaîné les trucs un après les autres, les gars. Incredible Let's go. Avant j'étais top 7 dans le nombre de runs complétés avec une centaine de runs. Mais ça fait comme deux mois que j'en ai pas fait. Vous êtes prêts les gars On a un, deux, des. Oh, oil, un oil barry, les gars. Un baril d'huile. Un baril d'huile, deux picolimbus. Et ouais, vraiment de la grosse merde, les gars. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe Ok, what the fuck? Mon autre séquence elle a buggé. Elle est corrompue les amis, je suis désolé Mais en gros, euh, ouais, j'ai fait une, autre, une run, j'ai eu un euh, gemstone mixture, c'est tout euh, Un peu nul, mais bon, c'est ça qui arrive, hein, de ces choses qui arrivent Donc, let's go euh, voir, euh, qu'est-ce qu'on a maintenant S'il vous plaît monsieur la un helix, et c'est tout en fait On a passé de nucleus 3, c'est quoi ça, c'est complet des 15 runs J'en ai fait beaucoup plus que 15 les gars, j'étais top 7 avant euh, Pendant un large moment j'étais top 7, j'en avais fait 100 quelques 114 rounds, j'étais premier, euh, premier des de français, il n'y avait pas d'autres français qui étaient en avant de moi Enfin, français, québécois, français, vous avez compris le truc quoi Donc, let's go, allez à la queen et tout, let's go, let's go Holy shit boys, on est de retour J'ai dû aller bouffer les gars Et pendant que j'ai bouffé, ben, l'event il a commencé Donc on va manifester, il a commencé il y a 3 minutes Et en plus de ça, j'ai dû retrouver un nouveau lobby et j'ai dû euh, changer le bi vu que le truc de min minerai à déposite, il était pas là. Il était disparu, les amis. Il l'avait pas spawn. Un préhistorique pré egg. Et que de la merde. Pune. on s'amuse bien ici. Hein. Vraiment, c'était la pire idée du monde de faire ça. Ok. On est reparti. Monsieur Pixel est encore vraiment culé. Merdouille. C'est vraiment de la merde en fait. Bah, ben, ça vaut la peine parce qu'en soi. Ça, on n'a rien à, on, Ça nous coûte rien, quoi. À part les pièces, si vous les achetez. Mais moi, je les ai farmés il y a super longtemps. Mais si en gros, vous farmez les items, ça vous coûte rien. Ça vous fait de la gemstone. Euh, des trucs comme ça gratuits. De la HOTM quand qu'on en a besoin. C'est quand même assez intéressant, quoi. 800 par run. Euh... C'est quand même pas si mal. Donc voilà, les gars, aussi, je voulais vous parler, euh, pendant qu'on va refaire les, euh, les runs, on va finir par la queen et tout. Euh, je voulais vous parler vite fait, j'ai lancé un nouveau euh, euh, channel YouTube où -ce que je vais faire des vidéos de unboxing des cartes de hockey et tout. Euh, une passion que j'avais quand j'étais petit, euh, petit garçon et en fait, euh, j'ai retrouvé des cartes il y a récemment. Et j'ai commencé à racheter des de, de, de paquets des de, de cartes de hockey, surtout pour Noël, on m'en a donné et tout. Donc ça m'a bien... Refait, redécouvrir ma passion et j'ai décidé de pourquoi pas vous faire une chaîne YouTube où -ce que, euh, je vais faire des vidéos, bon c'est sûr que la plupart vont être en anglais les gars, mais vous allez pouvoir euh, quand même me voir euh, parler en anglais et développer des cartes docées. De donc vous allez pouvoir enfin voir mes mains euh, mains reveal <rire> et euh, ne vous inquiétez pas je vais faire la traduction en français des vidéos donc par exemple ça va être euh, tiré en anglais la vidéo mais vous allez pouvoir activer un petit, dans les settings, la voix en français, ça va être activé pour vous. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, je vais essayer de vous faire ça pour mes amis européens qui aimeraient bien le hockey. Um, ça reste être intéressant, je vais parler de plein de sujets aussi, puis je vais essayer de brancher dans d'autres sports dans le futur. Peut-être, pour, pourquoi pas, la NBA ou même le, le baseball, on verra la MLB. donc so, voilà. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description. Ça me ferait super plaisir que vous ayez jeté un petit coup d'œil. Et puis, euh, voilà. Merci. Merci. Je vous laisse. À toutes. Ok, let's go, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne C'est tellement chiant les gars, j'ai plus de flèches et je peux rien faire pour en acheter, donc je dois tuer le bal à chaque fois avec une épée les gars, vous savez pas à quel point c'est long et insupportable. Euh, je vais regarder vite fait après ici si on peut pas acheter, bon oh, encore de la merde, ça valait vraiment pas la peine de faire ce truc là les gars. Vraiment, j'ai gaspillé du temps pour rien. Du temps pour rien du tout. Euh, non, on peut pas. On peut juste acheter des trucs. On peut pas acheter de flèches à se battre. Donc, je vais directement aller au bal. Il est où déjà Il est juste en bas, là. Euh, je vais directement aller au bal pour ne pas, euh, pas me faire chier. Et euh, être obligé de, de le tuer, quoi. Vu que c'est un, un de ceux que j'ai pris en dernier. Ça devrait le faire, normalement. Ok, let's go. Avant, dernier run, les gars. J'ai remarqué, il me restait plus de euh, pièces. Donc, ceci est notre avant-dernière run, malheureusement, euh, en espérant qu'on n'ait qu pas à tuer Ball le coquin. Et qu'est-ce qu'on a ici On a un rubis cristal, la première fois qu'on en a un, je crois, Moi que j'ai juste jamais porté, porté attention. On va quand même regarder tout ce que j'ai eu après, hein, les gars, dans le, le sac de mining, parce qu'on en a quand même eu pas mal de trucs. Et on a eu 5 trésorites aussi, donc, euh, ok, c'est déjà ça. Let's go tout de suite euh, prendre la queen et le gobelin. Et let's go, guys, dernier run, c'est maintenant que ça commence. Et voilà, enfin les amis, c'était vraiment long. J'ai dû tuer encore le bal de la main, c'était vraiment long. Il reste plus que 9 personnes dans le lobby, ça veut dire que le lobby va bientôt fermer, jour 11. Donc ça se peut qu'on soit même pas capable de poser les trucs. Euh, ça fait combien de temps que 1h de... du Manning Fiesta Donc ça m'a pris 2 heures pour faire 12 runs. Oh là là, parce que j'étais vraiment un homme de type pas j'en suis en même temps, j'étais mangé. Il hein, faut pas oublier non plus. Mais bon, on n'a rien eu de bon. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais acheter le Divan de Haloid. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, si on l'a pas ici. Et... On a le rubis crystal. Mais malheureusement, on n'a pas le divin halloïde. Donc, est-ce que vous pensez que je devrais l'acheter Disons, s'il y a 100 likes sur cette vidéo-là, les gars, je vais l'acheter. Le Daven halloïde. Ça coûte combien ce truc euh, J'ai déjà pas mal de trucs en vente. J'ai ce dragon-là. Qui est un peu overpriced. Je me suis fait baiser. Il vaut 791. J'ai payé 800 M. Donc, j'essaie de le vendre un peu plus cher. Ces livres-là, ils étaient à l'Oasbean tout à l'heure. Bon, là, l'OSBean a descendu, malheureusement. Donc, c'est quoi Divin. Ça s'appelle Divan Fragment. Non, juste Divan. Si je mets Divan, ça va faire quoi Ah, Devin C'est 800 millions les gars. là Et sinon, une Drill, c'est 1.7, 1.7 b celle-là. Elle a pas Compact 10, elle non plus, et elles a... pas pristine 5. Ouais. et ont... elle a le Sony. Moi, j'ai le Blue Goblin. Donc ouais, ma la mienne, elle vaudra beaucoup plus. voilà Wallabou. Ok, cool. Bah c'est cool alors. Bon, voilà un petit récap de tout ce qu'on a eu. Donc, euh, voilà, on a eu 1 Refined Minerai. On a eu 10 Trisorite. On a eu un Stack et 48 de bombes. Euh, 23 Yogi. 4 baril de Oil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Picolimbus. Et euh, niveau de tous les trucs, on a eu 13 Fine, 14 Amber. Euh, 13 Fine Jade, 14 ember, 16 Topaz. Euh, 12 Fine euh, Saphir. 15 Fine Amethyst. 12 Jasper et 12 Fine. Donc, on a une game update en plus. Ça se trouve, il y aura une mise à jour, les amis. On a aussi euh, des œufs qui ont éclaté. Donc, on a eu pas mal d'œufs. Comme vous pouvez voir, on a eu 6 œufs au total. 2 qui ont déjà éclaté. Et ça, c'est les pièces qui me restent. Il m'en reste 3 comme ça. Une tête de Blaze aussi qu'on va vendre au NPC. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes tous des, des hommes et des femmes de type très aimable. Je vous dis 100 likes pour que j'achète un divan à Lloyd dans ma prochaine vidéo. Et j'espère que vous êtes chaud patate. On va bientôt... Euh... Comment on appelle ça On va bientôt euh, reprendre bien à fond les, les vidéos et tout là, avec tous les trucs qui arrivent bientôt là, les gars. Si vous ne savez pas, il euh, y a plein de trucs qui arrivent d'avec euh, 2022. Là, j'espère qu'il y aura des mises à jour sur le serveur et qu'il euh, y aura du contenu à vous proposer. Pour ceux qui ne savent pas aussi, j'ai la série, euh, j'ai une série entre guillemets en live où je, je joue sur un Iron Man. Est-ce que ça vous intéresserait que je continue à faire des vidéos dessus euh, Dites-moi, euh, peut-être des vidéos genre des tutos ou quoi. Là, je suis rendu quand même assez bien avancé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, 100 likes et je dépense 800 millions pour vous, les gars. Et sinon, ben tant pis, hein, c'est pas grave. Euh, euh, euh, les gars, tous les serveurs ferment. Qu'est-ce qui se passe Mise à jour, qu'est-ce qui se passe, les gars Non, non, je vais me faire wipe.